À votre arrivée à l'hôpital Jeanne de Flandre, présentez-vous au guichet administratif des consultations, muni de votre convocation, votre carte vitale et de mutuelle si vous en avez une. Vous serez dirigé vers la salle d'attente du service. Une manipulatrice viendra vous chercher et vous invitera à vous installer en cabine. Elle vous demandera votre ordonnance ou votre convocation ainsi que les résultats de vos mammographies précédentes. Elle vous laissera vous déshabiller pendant qu'elle prépare la console d'imagerie. La manipulatrice vous installera pour l'examen, en positionnant votre sein entre les plaques du mammographe. Sein qui sera ensuite comprimé à l'intérieur des plaques pour la réalisation des clichés. Vous suivrez ces indications. Rassurez-vous, l'examen n'est pas douloureux. Juste la compression des seins peut être inconfortable. L'examen se déroule debout, ou en cas de situation de handicap, assise. Vous attendez ensuite en cabine l'interprétation des radiographies par le médecin. Si besoin, l'examen sera complété avec la réalisation de nouveaux clichés. Vous passerez ensuite en salle d'échographie pour un examen clinique des seins et ou une échographie mammaire. Dans le cadre du dépistage, les clichés sont transmis au centre de relecture et le compte-rendu vous est transmis à domicile. Pour les autres situations, vous repartez du service avec vos clichés. Pour prendre rendez-vous, 03 20 44 46 47.